Initium se situe dans les Franches-Montagnes, dans le berceau de l'horlogerie jurassienne et plus précisément au Normand. Quand on arrive chez Initium, on est super bien accueilli par l'équipe. On passe directement la blouse et on rentre dans la peau d'un horloger. On a l'occasion de choisir avant ça ses composants et ensuite on passe à l'établi. On passe à la partie atelier avec le maître horloger qui nous aide donc qui nous prodigue de très très bons conseils pour le montage. Puis ensuite, on assemble nous-mêmes notre propre montre. Ce qui est magique, c'est qu'on part avec des souvenirs plein la tête et puis ce souvenir au poignet en fait, qui va durer éternellement. À chaque fois que je vais regarder ma montre, je vais repenser à cette expérience.